Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode chez Groupe Amaloir Bretagne, je vous emmène bosser à la découverte du job de conseiller clientèle à distance basé ici en Bretagne, à Plérin, à quelques minutes de Saint-Brieuc et des plages. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis Françoise Floïc, responsable du centre de relations clientèle. Merci Françoise. Alors Bernard Weber, le directeur général de Groupe Amaloir Bretagne, m'a invité à découvrir ton quotidien. Mmh. Il paraît qu'en plus, tu recrutes des conseillers clientèle à distance. Donc moi, ce job m'intéresse. Est-ce qu'on peut visiter ton service et en discuter Avec plaisir. Bienvenue dans la vraie vie. Merci. Bon Françoise, merci pour le café. Avec plaisir. Explique-moi ce job de conseiller à distance, c'est ça C'est ça. Avant euh... on disait téléconseiller, maintenant et on dit à distance. Conseiller clientèle à distance. Ce qui n'empêche pas d'être proche, c'est ça. Et exactement, c'est ce qu'on va voir. Donc c'est un métier de la relation client à distance. Donc c'est par téléphone, par chat et par mail. Donc le digital important. Le digital est essentiel. Ça représente, on va le voir après, à peu près 20% des 2500 interactions que nous avons par jour avec nos clients. 2500 Pour oui. moi tout seul euh, oh. Non, alors c'est une quarantaine d'interactions par, ah, tu me rassures. Voilà, par co collaborateur et par jour. Donc ce sont des appels entrants, euh, des appels sortants et du traitement de mail pour répondre à toutes les questions que nos assurés nous posent sur leurs assurances, mais aussi pour les accompagner et les conseiller dans la souscription de nouveaux risques. D'accord, et alors qu'est-ce qui va m'arriver une fois que je serai intégré dans ton équipe Alors si tu nous rejoins, Algérie, ça passe par un mois de formation en salle pour apprendre les contrats, les procédures, les outils informatiques. Et puis les deux mois qui suivent, c'est un accompagnement rapproché avec un conseiller clientèle expert qui va te donner toutes les ficelles du métier et te permettre, de, dans les meilleures conditions, pour commencer ton, ton, ton nouveau job. Groupe Amagerie, bonjour, en quoi puis-je vous aider oui, bonjour, euh, madame Gélin, je me permets de vous appeler, j'aurais besoin d'une attestation scolaire, s'il vous plaît. Et alors, les qualités qu'il me faut pour ce job Alors, Géry, si tu aimes la relation client, si tu aimes conseiller, si tu aimes négocier, vendre, vendre, éclate dans la vente, c'est un métier pour toi, où tu auras le plaisir d'intégrer une équipe dynamique, experte, euh, qui travaille dans une excellente ambiance. Et qui aime le challenge. Hein. Ai oui. C'est quoi les petits drapeaux Alors hein. en ce moment, on est en période de challenge, euh, qui, qui dynamise un petit peu l'activité. Ici, nos conseillers sont très fiers de leur métier. Merci Françoise. Avec plaisir. Au choix, le centre de relations clientèle est basé sur ces deux sites, toujours en bord de mer. Local, tous nos conseillers vivent et travaillent près de chez nos clients. Télétravail, tu peux deux jours par semaine, comme un tiers de l'équipe, travailler à partir de ton domicile. Cerise, c'est sans pépin. Chat, ici ce sont des vrais gens qui répondent aux clients. Alors idéalement les deux, abac plus deux et aimer la relation client. Les deux, tu travailles 7 heures par jour et ton planning horaire est livré deux mois à l'avance. Par équipe, parce que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Françoise, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Au plaisir Géry. Bon, moi j'ai d'autres services à visiter chez Groupama. Par contre vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de Françoise chez Groupama. Donc postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode chez Groupama Loire-Bretagne.